Sibériennes et Sibériens, bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le projet de création d'une nouvelle gouvernance mondiale citoyenne vous intéresse. Je suis fier d'avoir rejoint la communauté des blogueurs, des youtubeurs, des podcasteurs à travers le monde qui élargissent l'offre médiatique chaque jour. J'ai pu facilement créer ma chaîne YouTube pour héberger et diffuser mes vidéos et également, gratuitement, créer ma page Facebook pour les partager avec vous. C'est devenu accessible à tout le monde. Il ne suffit que de temps et d'intelligence. Il n'y a plus de barrières économiques à la production d'information. Il n'y a plus d'obstacles à sa diffusion. Nous sommes tous devenus des médias. La presse et les médias traditionnels ont totalement perdu le monopole de l'information. Pour survivre, ces médias traditionnels n'ont pas eu d'autre choix que de finir dans les mains d'une oligarchie financière composée de multinationales. Ces multinationales ont en parallèle industrialisé le lobbying. Elles ont corrompu les gouvernements et les institutions internationales, car leurs intérêts va souvent à l'encontre de l'intérêt général. Elles cherchent donc à faire voter des lois qui servent leurs intérêts, c'est-à-dire ceux de leurs actionnaires. Les médias sont suspects d'être au service d'intérêts particuliers, leur objectivité est en permanence sujette au doute. Le quatrième pouvoir ne représente plus le pilier de la démocratie. Et pire que ça, de plus en plus de citoyens sont convaincus que leur rôle est de manipuler l'opinion, ce qui laisse la voie libre à toutes les théories du complot qui se développent massivement sur Internet. Cette perte de confiance dans les acteurs traditionnels de l'information explique sûrement le désintérêt des citoyens vis-à-vis -vis de la chose publique et de la politique en général. Autre sujet d'inquiétude, on constate l'impuissance des États à résoudre les problèmes mondiaux. Une part de l'explication vient sans doute du fait que les États-nations sont liés par nature à un territoire et une population et ils ne peuvent donc pas apporter les réponses que nous attendons. Les États ne sont devenus que des facilitateurs du commerce mondial et leurs intérêts sont de plus en plus menacés et concurrencés par les multinationales. La puissance économique de ces multinationales fait d'elles des acteurs au niveau de la politique mondiale et pas seulement dans leur pays d'origine. Tout naturellement, leurs intérêts sont purement économiques et très loin de l'intérêt général. Il y a donc un risque réel de subversion du politique par le pouvoir économique. Les véritables maîtres du monde ne sont plus les gouvernements, mais ces groupes multinationaux, financiers et industriels, ainsi que toutes les institutions internationales opaques, telles que le FMI, la Banque mondiale, les banques centrales, l'OMC ou l'OCDE. Or, tous ces dirigeants ne sont pas élus malgré l'impact de leurs décisions sur la vie des populations. Les institutions internationales ne sont que force de proposition. Elles n'imposent rien, elles ne font que des recommandations. Posez-vous la question, combien de résolutions de l'ONU sont appliquées Le marché a pris le pas sur la politique, la finance dicte sa loi. Notre plus grand défi est la mondialisation. L'interdépendance de nos économies nationales milite en faveur d'une régulation internationale nous ne pouvons pas accepter la mondialisation de l'économie sans état de droit. Nous devons reconquérir politiquement l'économie mondialisée. Il est impératif de combler le déficit de gouvernance mondiale actuelle et d'anticiper le futur de l'humanité. Lançons le débat et réfléchissons ensemble au niveau mondial à 1 la création d'une gouvernance mondiale citoyenne démocratique, 2. La création d'une assemblée constituante et enfin la rédaction d'une constitution. N'attendons plus que la gouvernance mondiale actuelle se réforme. Le statu quo nuit à tout le monde. Il n'y a aucune volonté politique d'une gouvernance mondiale juste et équitable. Il n'y a aucune vision globale. Nous n'avons que des pompiers pour éteindre des incendies à chaque nouvelle catastrophe financière, sociale ou écologique. Nous avons besoin d'architectes pour construire le monde de demain. Consultons les plus grands experts pour créer cette plateforme mondiale qui nous permettra de nous organiser, de voter et d'agir tous ensemble. Exerçons notre souveraineté numérique mondiale dans le cybermonde. Fondons nos propositions sur le consensus et les valeurs d'Internet. Rassemblons-nous sur la base du plus grand dénominateur commun. Ensemble, nous serons plus efficaces. Le réseau de milliards d'utilisateurs nous rend de fait plus légitimes et plus puissants que jamais. Construisons ensemble la première plateforme citoyenne de prise de décision au niveau mondial. Une plateforme de vote accessible à partir de nos téléphones mobiles qui serait basée sur un logiciel open source développé par l'ensemble de la communauté pour garantir son intégrité et également qui utiliserait la technologie de la blockchain. Merci pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci.